J'ai le cœur qui palpite chat. Hein. Une arme correcte si tu le jeu. Pfff. Dégage de ma game. C'est pas ma zone préférée. C'est vraiment pas ma zone préférée. C'est exactement ce qui me manquait. C'est ex exactement ce qui me manquait. Pouf. Réfléchir même. Réfléchir aux rotations. Réfléchir. C'était placé intelligemment, chat. Passer par là où est-ce qu'il y a personne. J'ai un système trophy. Putain, ça c'est une rotation les gars. Oh, putain, j'ai le cœur, il va s'exploser ce bâtard. Ah, c'est trop bon de retrouver ces sensations. Il est en train de m'ouvrir la voie le mec Je vais la même rotation que lui Je sais pas qui c'est mais c'est un malin Sa rotation est magnifique uh <clears throat> Sachez-le les ultras je vous aime. Merci pour, euh, pour tout ce que vous m'avez fait vivre pendant cette année. Tout ce soutien incroyable que vous avez. Il y a les ad 20 qui arrivent bientôt, on va vivre des trucs de fou. Mais j'ai euh, envie de vous faire vivre une dernière fois putain. Je vous le dis chat, si je win ce, cette game, c'est mon dernier tournoi. Après, je m'amuserai à commenter. Mais j'ai envie de la gagner pour vous les mecs. J'ai putain d'envie. Le Treyofi vient de péter. Il, de il faut juste espérer qu'il n'y ait pas un joueur C4. Vous savez, il y a mille façons de mourir dans ce genre de partie. Mille. Je me suis fait des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de scénarios. Si t'as pas de chance, tu peux pas gagner. Le talent suffit pas. Donc euh, je vais faire appel à la chance en plus. Chance et, et je vais traîner dans une zone assez open pour pas me faire tirer dessus. dire J'ai dit à ce connard de Didier et de Mystique d'équiper un strella, j'espère qu'ils l'ont pas récupéré. Il y a quasiment la moitié du lobby qui vient de mourir déjà. Ah c'est 60 la moitié. Z délai expiré. Lui, je, je, je connais une maman d'un développeur qui a, qui a les oreilles qui sifflent là. j'ai quand même réussi à trouver la zone finale les gars à la zone 2 Mario Kart frérot. <coughs> Erreur à ne surtout pas refaire. Pourquoi est-ce que je me colle à cette voiture Je lui montre que c'est mon territoire. Non Non Il était où Je l'ai pas vu Il a push, pilote, à ce moment-là. Oh là là. Putain, je l'ai pas vu push. Je l'ai pas vu push, gros. Oh ok. Ok, ok, ok. C'est pas fini. Mais c'est pas bien engagé. Ah, oh, je l'ai pas vu push gros et j'ai pas voulu descendre. J'étais concentré sur le mec qui faisait ses rotations dans le caillou. Ces goulags je les aime pas les gars. Vas-y. Faut rester attentif Je tente le... Je m'en bats les couilles les gars, je tente le colis Je vous le dis, s'il y en a bien, je tente le colis les gars qu'il va écraser tout le monde sur le colis, je peux pas y aller. Il se fait déchirer, il se fait déchirer, il drop sur les colis. Faut que je le tente. pas de solution bonne il a bien joué wow, putain le cœur 41e chat pas de back to back pour moi pas de back to back pour moi les j'étais si bien dans cette putain de voiture, j'étais si bien, il... pourquoi est-ce qu'il a pris la zone maintenant Pourquoi est-ce qu'il a pris la zone maintenant Pourquoi Il a bien joué parce qu'il a encore ma voiture, il a encore le, le truc. <rire> il est plein centre zone, il a mon bouclier Il est trop bien gros Il est trop trop bien le mec Le mec est tellement bien Bon les gars On va regarder qui, euh, qui va être le nouveau champion du coup Qui va être le nouveau champion Par oh, les gars c'est un délire. Baitant. Hein je suis mort aussi. Vous êtes mort mmh, Ouais, mec. Tu m'a tué. Non, arrête. <rire> sûr, je l'ai allumé. <rire> Non, arrête, c'est pas vrai. je te jure. La probabilité. Non. si Mais non. Eh, toi, t'as vraiment le pire, c'est qu'on a tout gagné. Frérot, les gars, est-ce que vous avez vu comment j'étais bien dans ma game Mec, j'avais la voiture, je tournais en zone, j'étais bien. Mec, le mec avait la zone, il est venu prendre la colline. Mais t'es sorti de la voiture ou il t'a... Non, non, non, je suis pas sorti, frérot, il m'a voulais, Moi, jamais, je descendais de la caisse. Dommage, Chien, donc... dommage Après cette map gros est tellement nulle en ce moment Mec y'a tellement de voitures, t'as vu ça ouais, ouais ouais Là je suis sur un mec qui campe bien mais personne le voit gros, regarde Hop, encore un bouclier collé Hop, et ça, ça fait down. 3 mecs qui tuent comme ça Mais gros personne le voit gros dans ouais. le corner Il est où Qui Vous parlez de qui Moi je suis sur euh, un mec qui s'appelle play... Omid oh, Junior Gros il fait okay. la vie de sa vie là gros. Ah ouais il joue avec le bouclier ouais. col il gros, oh. y a personne qui le voit Quoi Ouais ouais et il est transparent, le mec. Il est, il est, genre, souris d'intagère, gros, tout le monde passe devant lui, et il colle la, la Samtex. Quoi Ouais, j'ai ouais, pété le gens, mais couilles, sont deux, ouais. ils sont deux, Théma, ils sont deux Il y en ouais. avait un autre Non, mais ils se portent Moi, je suis sur la vue de Twitch Flex, les gars. Il est en train de... Il fait une belle game. Un nouveau frérot, il a porté ses couilles. Hein. Là, qui ça ouais, mais, crois, a, Et nous, il y a un Junior, mec qui a fait sa... Ro... Mais... A... Oh, Théma, il a essayé de monter là, il a fait sa en tête, il a porté ses yeux, coup gros. Mais ce qui m'a baisé c'est que j'avais pas euh, le truc pour réavoir pour les, les stuns et tout. Moi je l'avais les express mais je voulais te tuer pour récupérer ton arme. Oh, il l'a pas entendu parce que le son c'est de la merde. J'avais juste la pistolet de merde. Heureusement j'avais le profil là. Il va dans le gaz Il va dans le gaz pour essayer de survivre, euh, flex. Oh mec. Oh mec. Mec. Oh là là, les taux se resservent de ouf. Oh, mec. C'est mal, y'a des voitures Je... dans l'eau, où La zone, elle finit dans l'eau, gros. Mec, la ouais, zone, est... elle est dans l'eau Oh, est what horrible. Avec le bouclier, ça aurait été trop dur. Hein. Il l'a pas entendu, il l'a pas entendu, Junior. Y'en a un en dessous de lui. Mais mec, c'est quoi, ah, ce... quoi ce bordel faut... C'est normal qu'il y a personne qui a un camion, y'a pas de camion en solo Non, y'a pas de ouais, camion en mais... solo. Okay. Mec, sont... c'est des voitures qui tournent dans l'eau. Il a une frappe. Il a une frappe, euh, burn. Oh. Il... Il... Les deux voitures. Non. Burn il a une fab bro. Il pourrait clôturer les deux voitures. Je stresse pour eux gros. Bordel heureusement que j'étais pas. Oh mec. Oh Oh Bird qui vient de détruire Shib les gars Il vient de prendre la power pause Je pense que j'ai le futur gagnant devant moi. Sincèrement les gars Les gars, sincèrement, je pense que j'ai le dernier gagnant devant moi. Et gros, Fuse, il, il, il, il a une frappe là. Il va Pourquoi faire il m'a pas sa frappe mais il, non, a il a pas sa frappe. Oh non. NON Oh Jukez Jukez qui met le wall Oh oh, oh Mais gros, il, il, What est pressé. Il, est pressé. il est trop pressé, sa frappe est trop nulle là. Il reste 6 mecs. Il reste 6 mecs. mecs, mec, c'est le top 6. Je suis sur la pérouée de Jukaze. Aura il aurait aura encore attendu avec sa frappe, il aurait fait carnage. Il a une frappe, Jukez. Il, il a vu un bouclier. Non. Merde, s'il y a pas un. Mec, Jukaze, il a des clés morts, gros. Oh il, a plus de... oh il est mort, oh, il est pas mort t'as le temps T'as des stuns, envoie tes stuns, tu veux mourir avec tes stuns ou quoi Regarde, regarde la technique de Jukez frérot Regarde comment il est intelligent ce bâtard Regarde oh, comment c'est Les gars il est caché en... Dans le gaz Il est, il est oh, caché est dans le gaz trop. Mais tu te rends compte que les mecs en voiture ont fini les games comme ça Là il y a un mec qui est à, à la limite du gaz là Il va, il va, faire, il va tuer peut-être le mec qui est dans la voiture Je suis sur peluca moi c'est trop chelou comment ça joue ouais, il a bien fait deux stuns il se pareil Waouh c'est tellement chaud gros il a ramassé deux stuns Il est aux anges Mec il reste 5 mecs Au dans charge. cette zone Comment ils ont fait la rotation gros Au charge Il est encore là Jukaze Ouais Oh non C'est lui qui oh. a la voiture Oh Jukles. Oh le move Oh le mouvement gros Il va tuer un mec dans le dos là non Il vient de le tuer Il en fait, vient de moi, le tuer pas, Tu l'entends dans, tu, tu dans la maison dans le gaz Oui non mais il l'a entendu, il l'a entendu gros Et moi je suis sur Peluca moi En fait euh, il a des steams du coup ils se sont les couilles dans les zones Oh mec Oh là là, Oh là la Le stress là par contre mon gars Oh, oh mais... mais... C'est qui le dernier C'est qui le vote Peluca il est trop bien, est qui, Peluca, il est trop bien. Peluca. Peluca il est trop bien Il est trop bien gros Peluca il a fait des grosses Et games il... tout le long gros Joukaze il est mort il dans la zone L'autre il a le premier Il est mort C'est fou C'est qui le dernier La stun Mais stun frère Pourquoi il stun pas Double stun Double stun qui part Contre stun Contre stun Manette Oh mec c'est qui contre qui Non la Oh non Blade? Non, ah B-Blade la... Il a bien ouais. joué mec euh, le mec euh, B-Blade hein. Il a fait, euh, il a fait Peluka, le taf il il tout le long Peluka il a trop mal joué là Il a mis 10 ans avant d'envoyer ses Putain sérieux. mec Putain mec T'es que ça veut dire Frérot, tu sais que la méta que j'avais, c'était la méta pour gagner du coup Si ce mec n'avait pas push dans ma caisse gros Oh mec, je, je savais que ce serait de la tempo-gaz, je savais que ça se jouerait comme ça et que c'était La nouvelle méta, c'était pas des paras mais des... Oh. Ah dommage. Par contre tu vois le mec qui t'a dit que tu faisais que petit bag dès que tu le voyais là Ouais. Je sais pas quoi là, je l'ai ouais. pas enculé au goulag, gros. Ah, ça, ça, ça me fait plaisir, frérot. Ah, ça, c'est des oh, nouvelles qui donnent oh, le smile. Oh, GG, <coughs> man. Oh, <coughs> well played, man. You're insane. Peu mec, peu importe qui a gagné, pour gagner une game comme ça, euh, ouais, ouais, ouais. Il, a, il, a, il a été monstre Mais dommage, Peluca, J'avoue, j'aurais kiffé que ce Peluca. Je le connais de la scène code. Tiens, Jukez, il a fait une de ses games, il méritait aussi. Hein. C'était tellement, tellement intelligent ce qu'il avait fait, les gars.